Et qui dépendent des autres, en fait, pour manger. Particulièrement pour ceux qui sont en couple. Je sais que c'est particulièrement difficile pour eux. Beaucoup de croyants vivent très mal cette situation. Pourtant, aucun des saints prophètes, à ma connaissance, n'a jamais mendié pour vivre. Comment faisaient-ils Quelle méthode utilisait-ils pour subvenir à leurs besoins, alors qu'ils n'avaient pas d'activité génératrice de revenus C'est cette méthode que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Mais attention, cette méthode ne vous rendra pas du tout prospère. Il existe d'autres méthodes pour cela. Ce que je vais vous montrer vous aidera à sortir de l'indigence, même sans emploi. Donc je vais définir d'abord ce quoi l'indigence. L'indigence, c'est être incapable de vous nourrir, de vous vêtir, de vous loger et de vous soigner quand vous êtes malade. C'est ça qu'est l'indigence. L'indigence, c'est donc une anomalie que Dieu ne souhaite à aucune de ses créatures. C'est pourquoi il a révélé à vous, ses enfants, une méthode de vie pour ne pas tomber dans l'indigence, même si vous n'avez aucune activité qui génère des revenus dans le sens hein, du monde moderne aujourd'hui. C'est quoi cette méthode C'est Jésus le Christ qui nous la révèle. Les théologiens appellent cela vivre de la grâce de Dieu. Vivre de la grâce de Dieu, c'est vivre et combler tous ces besoins primaires que je viens de citer tout à l'heure. Je dis bien tous ces besoins primaires sans avoir à travailler dans le sens moderne du monde. Vivre de la grâce de Dieu, ça s'apprend. Donc, pour que cela fonctionne pour vous, il faut suivre un certain nombre de règles précises, parce que c'est parce que les croyants ne respectent pas ces règles qu'ils sont contraints à la mendicité eh, et à, à toutes les frustrations qu'ils vivent. Alors, quelles sont ces règles-là Ces principes de vie trouvent leur source dans la création et dans les écritures sacrées. Vous devez savoir qu'il existe des créatures que de Dieu qui vivent uniquement de la grâce de Dieu pendant toute leur vie. Dans un passage de la Bible qui s'affiche à l'écran, Jésus, le Christ, nous montre quelles sont ces créatures-là. Ce sont les oiseaux et les fleurs. Et Jésus nous invite à les observer et à les imiter pour apprendre à vivre de la grâce de Dieu. Jésus-Christ n'a pas choisi ces animaux par hasard. Parce que dans l'ordre de la création, ce que vous devez savoir, c'est que les oiseaux et les plantes ont été créés avant nous. Ils ont été créés le cinquième jour, précisément, selon le récit de la Genèse. Nous, les hommes, nous avons été créés le sixième jour. En tout cas, sans être croyants, tous les scientifiques sont d'accord pour affirmer que l'homme est apparu en dernière position sur la terre. Donc, comme on le dirait en langage ivoirien, les oiseaux et les plantes sont nos vieux pères, ce sont des anciens. Ceux-ci vivaient et mangeaient donc sans avoir à travailler pour produire leur nourriture. C'est pourquoi Jésus nous demande de les observer pour apprendre à vivre en fait hein, de la grâce de Dieu. C'est sur cette base de travail et grâce à l'expérimentation du Saint-Esprit que je vais vous présenter les trois principes à respecter pour vivre de la grâce de, de Dieu sans avoir à mendier son pain. Le premier principe, c'est d'avoir confiance en Dieu. C'est fondamental, absolument fondamental de croire que Dieu est capable de vous nourrir, de vous vêtir, de vous loger et même de vous guérir quand vous êtes malade, même quand vous n'avez aucun emploi. C'est primordial de le penser. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, que Dieu est capable de faire cela, au moins de coup de vent vous serez déstabilisé et vous allez facilement retomber dans la mendicité de votre pain auprès des impies surtout et surtout solliciter les crédits que vous serez incapable de rembourser puisque vous n'avez pas de revenus. Donc cette confiance en Dieu est primordiale. Il faut donc la manifester en priant tous les matins. Je sais que beaucoup ne sont pas forcément des, des religieux. Mais il faut reconnaître que c'est le Père qui pourvoit tous les besoins sur cette terre. Faites une prière simple de deux ou trois phrases. Du style, Père, c'est toi qui es le créateur de toutes choses. Je te confie cette journée. Donne-moi la nourriture, de quoi me vêtir, satisfaire mes besoins par sa sainte grâce. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, le principe numéro deux à respecter pour vivre de la grâce de Dieu, c'est d'être actif et de ne pas céder à la paresse. Ne restez pas là sans rien faire. Là, je m'adresse aux chômeurs qui se réveillent à 9h, voire 10h du matin, sous prétexte qu'ils n'ont pas de boulot. C'est le plus gros piège à éviter quand on est sans emploi. Il faut imiter les oiseaux. Vous savez, les oiseaux sont les créatures les plus actives au monde. Les oiseaux dorment très peu, 3 à 4 heures par jour. Mais vous, vous allez me dire, bon, se réveiller tôt pour faire quoi, puisque vous n'avez pas de boulot. Pourtant, il est absolument essentiel de vous réveiller tôt pour remplir les conditions du, du prochain principe. Le principe numéro 3. En fait, pour vivre de la grâce de Dieu, le, doit être, le croyant doit être actif pour rechercher le royaume de Dieu. C'est vrai que vous n'avez pas d'emploi, mais le temps qui vous est donné doit servir à rechercher le royaume de Dieu. De manière concrète, c'est quoi Concrètement, tous les matins, vous devez aller vers les lieux des activités des hommes. Et vous allez attendre les opportunités qui vont se présenter à vous pour aider les hommes autour de vous. C'est ça le fameux royaume de Dieu à rechercher. C'est aussi simple que ça. Jésus-Christ a ordonné à ses disciples c'est vrai d'annoncer que le royaume des cieux s'est approché, mais il a aussi ordonné de guérir les malades, de rendre la vie aux morts, de purifier les lépreux, de chasser les esprits mauvais, pour être précis dans la citation dans Matthieu 10. Donc, bref, aider les gens dans leurs difficultés quotidiennes, c'est ce qu'on ce qu appelle rechercher le royaume de Dieu. C'est la clé pour vivre de la grâce de Dieu. C'est la seule condition à respecter pour être nourri par Dieu. Je m'explique. Vous allez comprendre comment fonctionne ce principe. On reprend l'exemple des oiseaux, comme le Seigneur nous le recommande. Euh, on va, on va classer les oiseaux. On classe, on peut classer les oiseaux en plusieurs catégories. Il y a les grands groupes que sont les granivores qui mangent les graines, et puis il y a les insectivores, excusez-moi, qui mangent les insectes. Donc, comme aucun de ces oiseaux ne peut produire sa propre nourriture, quand les oiseaux se lèvent ce, le matin. Ils se baladent et ils se, il se nourrissent de tout ce qu'ils rencontrent sur les chemins. Donc pour qu'un oiseau puisse manger au quotidien, il faut qu'il vole sur un chemin de providence où il a des chances de trouver sa nourriture. Parmi ces oiseaux, il y a une catégorie qui illustre à l'extrême cette dépendance de la providence de Dieu. Ce sont les oiseaux charognards. Il n'y a pas plus dépendant dépendants que ces oiseaux, les vautours, les corbeaux. Ces oiseaux-là, ils se nourrissent et restent de nourriture des autres. Donc Sur le site lesoiseaux.net, un site dédié à la, à la vie des oiseaux, on peut lire que les charognes s'approchent des endroits où ils sont sûrs de trouver une source de nourriture régulière, c'est-à-dire les marchés, les dépôts d'ordures, les abattoirs, etc. Et là, ils se tiennent sur les arbres voisins. Ou bien, ils peuvent rôder autour des routes, dans les villes, et puis attendre que les accidents des ac de, de, de, de, de circulation des petits animaux se produisent. Eh oui par exemple, quand vous écrasez un chat, ce que vous prenez pour un malheur est une providence de Dieu pour les charognes. Donc, voyez-vous, ces oiseaux se tiennent là où ils sont sûrs d'avoir l'opportunité que quelqu'un laisse de la nourriture à terre. C'est pareil pour vous. Les chemins où vous trouvez, où vous êtes sûr de trouver de la nourriture, c'est quand vous cherchez, vous recherchez le royaume de Dieu. Tenez-vous proche des lieux où les gens sont susceptibles d'avoir des problèmes, d'avoir besoin d'aide. En règle générale, là où il y a concentration d'hommes, naissent les problèmes. Vous savez, Dieu, il est bon. C'est pourquoi il donne la nourriture sans mérite. Mais là aussi, il est le Dieu juste, c'est pourquoi il donne la nourriture qu'il va nous donner sans mérite. Il la donne en abondance sur les chemins de ceux qui recherchent son royaume. Donc c'est en aidant les autres que vous trouvez votre nourriture. Pour cela, il faut être attentif au moins de mouvements, au moins de signes de difficultés de ceux qui vous entourent. Ça peut être, et les témoignages sont nombreux dans la vie, dans la vie courante, comme dans la Bible aussi. Je vous recommande par exemple certains textes, je vais vous recommander certains textes à lire à la fin de cette vidéo. Mais ce que vous devez retenir, c'est que ce n'est pas sur le chemin de l'égocentrisme, de la méchanceté, du repli sur vous-même ou sur vos problèmes, que se trouve votre nourriture. Votre nourriture se trouve sur le chemin de la richesse du royaume quand vous aidez les autres. Vous devez donc saisir toutes les opportunités d'aide autour des de, de gens. Ça peut être des choses insignifiantes, comme par exemple une vieille dame qui, qui, qui a besoin d'aide pour porter ses bagages. Ça peut être aussi un chauffeur de, de taxi qui est tombé en panne et qui, qui a besoin d'aide pour, pour pouvoir pousser son, son véhicule. Voilà, Ce que vous pensez être insignifiant, c'est là que Dieu a déposé la grâce pour vous nourrir, pour vous vêtir, pour vous loger. Voilà donc les les trois principes à respecter pour vivre de la grâce de Dieu et pour combler tous vos besoins sans avoir à mendier, même si vous êtes sans emploi. Je les reprends donc un, priez tous les matins pour déclarer votre confiance en Dieu, c'est important. Deux, vous devez vous réveiller tôt les matins. Et puis ne pas céder à la paresse, dormie parce que vous n'avez rien à faire. Et trois, aller vers les lieux d'activité pour rechercher. Tous les jours, les gens qui ont besoin d'aide. Ces lieux d'activité peuvent être des lieux virtuels comme Facebook. Quand vous êtes au chômage, là, je vais vous dire, quand vous êtes au chômage, vous n'allez pas sur Facebook pour vous divertir. Ceux qui vont sur Facebook, là, c'est pour se divertir, là. c'est ceux qui ont déjà un emploi. Vous n'avez rien, vous êtes au chômage. Donc ceux qui ont un emploi, ils peuvent aller pour expiger leurs problèmes sur la toile, pour déstresser. Et ils ont le droit de partager des moments heureux comme malheureux sur Facebook. Mais vous qui êtes au chômage, vous devez scruter le profil de vos amis qui ont besoin d'aide, et puis apporter votre aide. Même s'il s'agit de fournir simple information, ou bien ne serait-ce que cliquer et partager le statut d'une annonce, d'une personne disparue, parfois il y a des gens qui disparaissent, et puis quand on a, on a besoin de rechercher, vous faites un partage. C'est ce, ce que vous allez faire là. Là, vous verrez que tous les jours, il y aura des situations providentielles où vous pourrez combler vos besoins. Soit directement par la voix de la, de, de, de, de, de la personne que vous aurez aidée, soit indirectement par quelqu'un d'autre. Souvenez-vous chaque fois de l'exemple des oiseaux charognards qui sont incapables de produire leur nourriture et que Dieu nourrit tous les jours à travers des situations providentielles. Voilà, c'est tout. Avant de conclure, je voulais quand même vous faire deux recommandations. La première, c'est que vous devez continuer à chercher du travail pour monter une affaire génératrice de revenus, une à deux heures par jour. Vous devez déposer vos CV, rédiger vos lettres de motivation, rédiger vos business plans, faire des stratégies de vente, rencontrer des partenaires d'affaires. Ça va peut-être vous étonner, mais vivre de la grâce de Dieu doit être un état passager. Vivre de la grâce de Dieu, c'est passager. C'est fait uniquement pour les prêtres, les pasteurs, les hommes et les femmes consacrées uniquement à Dieu. Ça, c'est pour eux, pour vivre à temps plein parce qu'ils n'ont pas un emploi et un génératif de revenus. Parce que quand la sécheresse va tomber, bon, et que la pluie va revenir, le miracle des grâces, ça va aussi, ça va, ça va s'arrêter. Parce qu'il euh, euh, y a la pluie, vous faites comme tout le monde, vous avez un emploi, vous devez s'aimer et puis arroser, et puis Dieu va, va faire pousser et puis vous donner du fruit. Voilà. Donc, euh, c'est une, euh, une méthode de vie passagère. Ma deuxième recommandation, c'est que pour aller plus loin dans ce thème, je vous propose de lire la vie des singes. Je vous avais promis, la vie des saints qui ont vécu de cette manière-là à une époque de leur vie. Cela ça va vous inspirer de voir des cas pratiques. Je peux vous recommander par exemple l'histoire de, de David dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire de, de David et de Goliath. Mais il y a très peu de gens qui savent qu'après la brillante victoire de David, David a été déchu. David était général et puis il a, il a perdu son emploi. Et il vivait uniquement de la grâce de Dieu. Il a dû partir en exil. Donc comme il savait manier l'épée et qu'il était soldat, il se rendait dans les montagnes pour, pour se mettre au service des bergers en les protégeant des pillards et des, des brigands. Donc alors tous les bergers en reconnaissance fournissaient de quoi manger à David. Parfois lui aussi, lui et puis ses compagnons exilés, ils défendaient les villes, villes d'Israël qui étaient frontalières au pays ennemi. Donc dès qu'une ville était attaquée, David se mettait à la disposition des princes de la ville et il défendait cette ville-là. Et en retour, ils recevaient momentanément j'étais couvert, nourriture, pour les avoir défendus et protégés contre les ennemis d'Israël. Je peux vous recommander aussi l'histoire de, de la ville, de, de la veuve de Sarepta, dans le premier livre des rois, hein, ça s'affiche chapitre 17. Voilà, voilà quelques histoires euh, que je voulais partager avec vous pour vous aider à vivre de la grâce de Dieu, même si vous n'avez pas de revenus. Voilà. Pour terminer, c'est comme d'habitude, je donne des, des, des conseils en développement personnel depuis plusieurs mois. Et donc, c'est pour ça que je ne reviens pas délibérément sur certaines notions que j'ai déjà expliquées dans les précédentes vidéos ou dans des, dans des articles que j'ai déjà rédigés sur mon site Internet. Donc, pour pouvoir mieux comprendre mes, mes, mes, mes, mes conseils, mieux les appliquer de façon juste, je vous recommande de vous abonner à mon site Internet en cliquant sur le lien qui se trouve en haut en haut ou en bas de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.